Chaque jour, au monde âme, rends tes hommages à Marie, solemnise ses fêtes et célèbre ses vertus éclatantes. Contemple et admire son élévation, proclame son bonheur, et comme mère et comme vieille. Oh non. Je crois qu'il est critique que le corps du Christ se confirme dans la prière. Car un pasteur indique que nous ne sommes pas La pâtée en route entier, nous sommes seuls. Seulement... Est-ce que cette division-là, en vous, crée de la perplexité, de la souffrance, une source d'interrogation infinie C'est la passion. C'est la C'est la passion. C'est la Une fois, parce que sans rapporter que nouveau. On va pour 4.